Aujourd'hui, je vais vous faire une, une présentation sur euh, le thème des, euh, de la validation de votre migration hein, sur la vérification de différentes euh, parties euh, que vous aurez migrées, que ce soit les données, les objets et euh, nouvellement avec la dernière version, vous pouvez aussi avoir des vérifications sur les données. Petite présentation avant. Donc, euh, je m'appelle Gilles Darold. Hein, je suis maintenant euh, euh, dans une société qui s'appelle euh, MigOps, qui est une société euh, US. Donc, qui est spécialisée dans la migration euh, des bases Oracle ou autres euh, vers, vers Postgres, sur euh, la base d'outils open source et euh, notamment Oracle PG. Il participe maintenant au financement à 100% de 2 pg puisque ben, je consacre mon temps à son développement, bien sûr à d'autres aussi développement, mais je peux consacrer le temps que je veux à développer ora pg Maintenant vous avez la possibilité d'avoir du support commercial pour Aura pg ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Vous deviez attendre que eh ben, j'ai un petit week-end de disponible ou une petite nuit tranquille pour pouvoir euh, vous aider. Donc maintenant, si vous avez une utilisation assez intensive PG dans votre entreprise, vous pouvez par exemple contracter un support commercial. Et je serais ravi de pouvoir... Je ne sais pas quoi ça sert. D'accord. Euh, voilà, bon. Tous les développements que je fais dans le cadre dora pg bien sûr, vous me connaissez, sont reversés directement. Il n'y a pas de développements qui sont faits qui sont conservés de manière privée. Voilà, tout est reversé au niveau de, du dépôt public sur, sur GitHub. Petite célébration quand même, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur cet outil. Euh, merci. Donc la première version était en mai 2001. Alors il a commencé déjà un peu avant, en 2000, euh, mais c'était un script à la base qui euh, migrait des, des données euh, d'une base Oracle vers une base Postgres. Et c'est devenu en 2001 euh, un outil de migration vers un complet, on va dire, de plus en plus complet vers Postgres. Il reste encore beaucoup de choses à faire. J'ai toujours une très grosse to-do list, mais bon, j'essaye de, de dépiler tout ça. La dernière version euh, est sortie euh, donc avant-hier, et euh, c'est la numéro 23, avec euh, notamment ce qu'on va voir un peu dans cette partie, la, la partie validation des, des données. Autant vous dire qu'en 2001, euh, quand j'ai sorti la première version de d'Ora tout pg et que je disais que Postgres allait supplanter Oracle et qu'il fallait un outil qui puisse aider à la migration. Euh, ça en faisait rire pas mal. J'étais pas forcément pris au sérieux, même pas du tout. Et euh, bah maintenant, tout le monde veut migrer. quoi. Donc faut croire que je devais avoir un peu raison. Ils que tout ce temps-là euh, m'a conforté euh, et me conforte encore à donner encore des développements pour, euh, pour aider tout le monde à passer sous Postgres. Donc euh, migration, Postgres, euh, les différentes étapes euh, qu'on connaît, il y, en a, il y en a six à peu près. Hein. Euh, la première c'est l'estimation, il faut toujours essayer d'évaluer euh, les efforts que vous allez devoir entreprendre pour, euh, pour cette migration. Euh, la faisabilité, c'est important de déterminer. Si vous avez, il y a des bases, franchement, pour les migrer, c'est juste l'enfer, parce que ça, ça n'utilise que des, des objets propriétaires à oracle, donc il faut tout redévelopper pour, pour pouvoir le faire. Euh, bon, ça se fait aussi. Hein. Après, c'est une question de décision, c'est une question de moyens, mais ça, ça peut se faire. Il n'y a pas de limite de, de, de type de base oracle qu'on peut migrer ou pas. Donc ça, aura tout pg le fait très bien, euh, ça reste, euh, je le répète, ça reste quand même des estimations euh, grossières, c'est-à-dire que euh, vous n'aurez pas, en lançant euh, une estimation aura euh, tout pg une, une idée précise du temps qui va falloir pour migrer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, euh, qui connaisse un peu l'immigration, qui analyse, qui discute avec les équipes techniques, euh, les projets, pour pouvoir savoir exactement le, le temps qu'il qui va falloir et le, et le nombre de personnes qu'il va falloir mettre derrière pour pouvoir migrer. Il faut un œil quand même humain pour pouvoir déterminer le, le temps exact. Le testing. Il faut tester euh, votre migration. C'est De toute façon, c'est le temps principal que vous allez passer pour faire une migration. Que ce soit au niveau donc, des objets, ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, ou euh, des tests au niveau d'applications batch, etc. Donc il y a tout un temps euh, à passer pour, pour euh, bien valider votre migration. Il y a aussi euh, une étape sur les performances. Euh, globalement, vous allez être assez satisfait euh, de vous apercevoir que Postgres va bien plus vite que Co-Oracle. Sauf que dans, sur certaines requêtes, euh, il peut y avoir euh, des problématiques. Euh, sur une logique Oracle qui n'a ne, qui ne, qui pas les bonnes performances sur Postgres, euh, requêtes ou procédures stockées. Donc il faut à ce moment-là faire des tests et puis apporter les correctifs. La formation, bien sûr, il faut pouvoir former vos, vos équipes de DBA Oracle et, euh, sous, sous Postgres, les équipes de dev aussi, etc. Et puis euh, le support, évidemment. Postgres euh, ne marche pas tout seul, c'est comme Oracle, il faut, euh, il faut une des équipes qui soit capable d'escalader de, les problèmes et de pouvoir euh, résoudre les problèmes. Et, euh, il, faut, euh, il faut être derrière, il faut monitorer bien sûr. Etc. Donc Aujourd'hui je vous parle du testing, c'est évidemment euh, la tâche principale de votre migration. Globalement, migrer les objets, migrer les, les procédures stockées, etc. C'est assez rapide, hein, d'autant que 2 pg fait quand même la majorité du boulot. Il reste quand même du travail manuel, il hein, n'y a pas de miracle non plus. Mais euh, ce qui va vous permettre de valider que tout ça est bien passé, c'est le, le test. Alors, tester, tester. Les tests unitaires, bon, je sais que tout le monde en fait et en met beaucoup. Mais souvent, ils sont limités à la partie applicative, aux fonctionnalités de l'application. Et ça peut être pas mal de, de rajouter des tests unitaires au niveau, au niveau de, vos, de vos procédures stockées ou des, des traitements que vous faites au niveau de la base. Bon, les bascules en production, évidemment, elles se, elles se jouent plusieurs fois avant de pouvoir être sûrs le jour J, que vous pouvez basculer et que vous n'aurez pas de problème. Alors les tests sur les objets. Les objets, la plupart des objets, euh, bon, c'est du, du standard SQL entre, entre les deux SGBD. Donc tout ce qui est type, séquence, table, etc., vous les avez à peu près identiques dans Postgres, entre Postgres et Oracle. Vous allez, normalement, il n'y a pas de, de problématique de, de migration. Tout pg les fait très bien, euh, la seule chose c'est, comme je vous ai dit, les procédures et les, et les fonctions, il va falloir quand même euh, du test pour, pour valider leur, euh, la, la, la, la traduction du code. Les table space aussi, il y a une petite différence quand même, sous, sous Postgres c'est uniquement un, un pass sur le système. Et puis il euh, y a euh, trois types d'objets qui quand même, qui ont une différence entre les deux, entre les deux SGBD, c'est les packages, les packages de fonctions Oracle euh, qui euh, sont traduits en schéma sous, sous Postgres. Les db dblinks, qui sont des, des connecteurs vers, vers d'autres bases, euh, vous avez l'équivalent. Sous, euh, sous Postgres avec les Foreign Data Wrappers. Anciennement, vous avez des B-links, mais maintenant, on utilise principalement les Foreign Data Wrappers. Sauf si vous voulez exécuter des, des requêtes euh, précises, des B-links restent euh, un outil. Mais bon, ils ne marchent qu'avec Postgres. Hein, donc. Les synonymes aussi. Euh, bon, la plupart du temps, les synonymes, on les, ne on les, on les migre pas. C'est souvent des choses historiques sous, sous, sous Oracle. On trouve d'autres mécanismes pour, pour gérer ces problématiques. C'est gérer au niveau applicatif. Sinon, on utilise des vues à la place et ça marche très bien. La validation des types de données. Bon. Sur la plupart des types de données, il n'y a pas de, de problème pour la, la migration. Euh, PG le fait très bien, on connaît à peu près bien le mapping qu'il faut entre les objets. La seule chose, c'est que sous Oracle, quand vous avez des numbers sans, sans précision, vous avez pas mal d'outils qui vous migrent ça en, en numérique, qui peut correspondre effectivement à un number sans précision. Le problématique, c'est que c'est souvent utilisé pour des clés euh, primaires, et que si vous utilisez des numériques pour des clés primaires, vous êtes euh, mal parti euh, pour les performances. Donc, euh, aura- raté pigé, lui, le, les transforme en BIGINT, et euh, du coup, il faut pouvoir euh, vérifier tout ça au moment où vous allez insérer vos données. Les RAW, euh, le type RAW, maintenant, alors avant, il était euh, exporté en, en byte. Maintenant il est exporté en UID, si c'est du, euh, du RAW 16 ou du RAW 32, vous allez avoir de, de l'UID derrière. Pour pouvoir valider tous vos types, en fait, il suffit que vous chargez un certain nombre de volumes de données. Par défaut, euh, vous pouvez tabler sur 10 000 lignes, comme ça, pour après charger dans vos, dans vos tables Postgres, pour voir si vous avez bien migré tous vos types. Ce qui va se passer, c'est que vous allez probablement avoir des, des problèmes sur les intérieurs versus décimales. Les rows, vous n'aurez pas tant de problèmes que ça. Et puis, euh, si vous avez fait du mapping, par exemple, de, de car1 ou number1 pour, pour des booléens, le type booléen n'existant pas sous oracle, vous pouvez... Euh, à ce moment-là, avoir des problèmes lors de l'insertion. Donc ça, quand vous allez insérer un premier jeu de données, vous allez vous apercevoir tout de suite s'il y a des problèmes de, de, de type qu'il faut changer. Bon Après, pour les problèmes de type, vous faites un alter, table, la colonne, vous changez le type et voilà, c'est assez trivial. Alors, sur Aura2PG, euh, vous avez depuis un petit moment, je ne sais plus quelle version, une, une action qui s'appelle Test, qui permet de, de tester en fait, l'intégralité des objets que vous avez migrés dans Postgres. Le principe, c'est qu'il se connecte sur les deux bases, il extrait euh, l'intégralité des objets, il fait un décompte de chaque objet, et il compare les résultats de ces décomptes, et il va vous remonter euh, une erreur, si jamais vous n'avez pas exactement le même objet entre les, les différentes bases. Alors vous avez des comptes sur les tables, les triggers, les vues, les séquences, en plus des séquences, du nombre de séquences, ils vérifient euh, la valeur, la, the last value du, euh, de la séquence. À ce sujet-là, vous pouvez avoir une petite différence euh, qui est liée à la taille du cache que vous allez avoir sur votre séquence. Mais si c'est la première, euh, si vous le faites euh, au premier chargement, normalement vous aurez les mêmes. Le nombre de types utilisateurs aussi, les tables externes, bon, c'est relativement rare, mais vous pouvez avoir des tables externes sous, sous Oracle qui sont transformées en foreign table sous, sous Postgres. Au niveau euh, des fonctions, en fait, aura pg ce qui va vous faire, c'est vous décompter toutes les fonctions, peu importe qu'elles soient dans un package ou pas, que ce soit des, des procédures ou pas, donc vous aurez un décompte et vous saurez si vous avez tout migré ou pas. derrière. Par table aussi, vous avez un décompte qui se réalise par table, qui permet de savoir si vous avez le même nombre d'index, le même nombre de contraintes unix, de, de contraintes check, notes nulles, etc. Euh, de colonnes de valeurs par défaut aussi, et puis euh, des triggers ou euh, des identity columns, maintenant vous avez aussi sous, sous Postgres. Donc tout ça est euh, dénombré et comparé avec Oracle, et si vous avez une différence, vous allez avoir euh, une erreur. Alors je vous ai mis euh, des exemples, euh, sur Internet je ne vais pas y aller, parce que déjà je ne sais pas si ça marche, mais euh, euh, voilà, bon, vous, alors le problème, vous allez en voir d'autres. Bon, le problème des, des rapports aura c'est que ce n'est pas très sexy. C'est du texte, aura pg c'est un outil à ligne de commande, les rapports sont en texte. Voilà. Désolé, je, je voudrais bien passer du temps à essayer de faire des rapports super beaux, mais voilà, je préfère le passer sur les fonctionnalités. Et quand j'aurai plus de temps, j'essaierai de vous faire un beau rapport HTML avec des, des graphes, des donuts, des choses comme ça, comme les professionnels font. Au niveau du, du décompte des, des objets, vous avez aussi une option moment-count, qui vous permet, de, de pendant ce, ce test des objets, de valider le nombre de de, de lignes qu'il y a dans chaque table. Vous pouvez utiliser cette option pendant que vous faites euh, l'action test, sinon maintenant vous avez une option aussi test-count qui permet de ne faire uniquement un test de, de, de, de décompte de nombre de lignes par table, qui est utile si vous faites plusieurs chargements de suite. Voilà, vous n'allez pas vous retaper tout le décompte des objets, vous l'avez déjà fait. Donc euh, Alors voici un exemple de rapport, hein, comme je vous disais, voilà, c'est sobre. Bon. Et test des vues, vous avez un outil aussi, test view, qui vous permet de voir euh, le nombre de lignes remportées par chaque view, reportées par chaque view. Bon, euh, ça ne teste pas les données renvoyées par les vues, parce qu'on ne sait pas s'il y a une, une clause order by, etc. C'est compliqué d'avoir le même résultat des, des vues entre postgres et. Et Oracle, mais là vous avez le nombre de lignes et vous savez si vous êtes à peu près bon ou pas. pareil le type de rapport à partir de la version 23 vous avez le, le test sur, sur les données dans la partie de test il faut aussi inclure le test de performance sur la migration de vos données il faut que vous essayez de savoir le temps minimum que vous allez pouvoir que vous allez devoir utiliser pour migrer l'intégralité de vos données, ça représente la coupure de prod que vous allez faire pour pouvoir basculer. Donc, vous avez différentes options de, de, de, de parallélisme que vous pouvez uti utiliser. Vous pouvez aussi maintenant utiliser euh, Oracle, euh, le for Data Oracle le forage de Tabraptor pour Oracle. Jusqu'à présent, Oracle PG était assez lent pour euh, exporter les B-lobes. Maintenant, en utilisant le le, le Foreign Data Vapor Oracle, avec les options de parallélisme, c'est extrêmement puissant. Donc vous ne trouverez pas d'outils plus rapide à tout PG pour migrer vos données. Vous pouvez, vous pouvez y aller, je, vous, je veux bien les résultats. Hein. Mais je vous garantis que c'est extrêmement rapide. Euh, pour vos données, donc vous avez maintenant un, une, une action qui s'appelle Test Data, qui va aller scanner chaque table et euh, prendre les 10 000 premières lignes et comparer euh, entre, entre les tables Oracle et Postgres que les valeurs sont bien les mêmes. Voilà comment ça marche. Hein. Vous avez Oracle PG qui peut être. Euh, souvent, il est sur la machine Postgres, mais il peut être sur une machine, euh, sur un autre serveur, avec le serveur Oracle et le serveur Postgres qui peuvent être dans le cloud, n'importe quel cloud il n'y a pas de problème, et vous pouvez à partir de là faire les comparaisons entre les deux. Pareil pour la migration de données, hein, ça marche sur le même principe. Et vous pouvez paralléliser à fond, hein, ça, va, ça va très très vite. Les prérequis, pour faire le check de données, il faut une clé primaire une clé, ou au moins une, une clé unique. Et puis il faut euh, un order by donc sur lequel faire euh, ce clé unique. Faire le tri sur cette clé unique, à partir de là, euh, vous aurez le, les résultats nécessaires. Sinon, si vous n'avez pas de, de clé unique, ben, potentiellement, euh, alors à la différence d'Oracle, Postgres euh, ne garde pas l'ordre. Euh, toujours le même ordre des lignes. Donc, dès qu'il y a une modification, euh, la, la, la ligne elle passera à la fin. Donc au rack, toujours, la ligne est toujours au même endroit, donc euh, forcément vous allez avoir un petit problème si vous n'avez pas d'order by. Mais euh, premier euh, première chargement, si vous faites un premier chargement sans, euh, sans parallélisme aussi, parce que là l'ordre va être un peu différent, vous pouvez euh, vous passer d'une euh, close order by. Donc pour ça, vous avez, euh, je vais passer directement aux options, vous avez une, une option euh, FTW un euh, euh, serveur qui permet de définir le, le, le nom du, du, fo, du, du data wrapper que vous allez utiliser, du serveur du foreign server que vous allez utiliser. Pas besoin de créer euh, vous-même le serveur. Hein. Si vous lui donnez juste un nom à cette directive, aura tout pg va le créer automatiquement avec les informations de connexion qu'il a sur, sur la base Oracle le PGDSN, donc ça c'est pour la, la connexion à PostgreSQL, le nombre de, de, de lignes à, à valider, donc 10 000 par défaut, ça c'est le, le Data Validation Row, le da, Data Validation Error, c'est le nombre d'erreurs à partir de laquelle aura euh, pg va s'arrêter, pour un check sur une table, au bout de 10 erreurs, il s'arrête, il passe à l'autre table, etc. Parallèle table c'est pour la parallélisation. et puis euh, le data validation ordering c'est justement si vous venez juste de faire un chargement en mode single, single process vous pouvez désactiver le, le order by et vous passez de, de clé unique. Du coup là il va scanner toutes les tables et vous, bah, vous proposez la, la validation sur toutes les tables. Bon, petite limitation, on n'a pas de vérification multi-schéma. Vous ne pouvez pas ne euh, pas préciser de schéma et puis aller scanner tous les schémas et vérifier. Alors, il faut le faire schéma par schéma. C'est un peu fastidieux si vous avez beaucoup de schémas. Il va falloir faire un fichier de conf ou le préciser en ligne de commande. Donc, un, un jeu, de, une exécution de RATOPG par schéma. Pas de test euh, type défini par l'utilisateur. Alors, ça, c'est une limitation du, du Foreign Data Wrapper. Mais comme on peut le faire aussi, euh, la vérification directement avec une connexion euh, directe, euh, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de l'implémenter. Mais normalement, euh, je devrais pouvoir vous proposer la vérification des, des données euh, à type utilisateur. Bon, Le partition par partition, vous ne l'aurez pas, hein, c'est que la table partitionnée. Vous pouvez euh, aussi, euh, enfin, Aura2PG supporte toutes les modifications de structure que vous aurez pu apporter. Si vous avez euh, changé le, le schéma Postgres, le nom du schéma Postgres, le nom de la table, le nom de la colonne, d'une colonne, voilà. ou même modifier la structure, enlever une colonne euh, dans, dans votre table Postgres par rapport à Oracle, Aura2PG, tout ça, il n'y a pas de problème. Il va, il va vous le gérer, il fera la... la la vérification, comme il a chargé les données d'ailleurs, il, le, il fera la vérification sans problème. Ça c'est les directives utiles pour, pour, pour ce genre de, de manipulation dans, dans Roi2PG. Alors c'est assez simple hein, dans Roi2PG, certes euh, c'est pas du JSON, euh, si vous avez l'habitude d'autres outils euh, style euh, AWS pour la migration euh, vers Postgres. Vous définissez des, des JSON assez complexes pour pouvoir faire ces migrations-là. Là, Là c'est assez basique, mais euh, c'est très très efficace. Bon, je vous passe euh, les différences, puisque je crois que c'est fini. Voilà. Donc, euh, voilà, merci. Euh, merci de m'avoir écouté. Bonjour, merci, merci pour ces 20, 20 années, merveilleuses année. <rire> Une question, euh, vous, je ne connaissais pas la dernière fonctionnalité qui permet de comparer des, des bases avec des, des, des structures différentes. Ça veut dire que vous, vous envisagez de, de faire déjà des modifications, vous ne faites pas du 1 pour 1, on, on peut directement optimiser, faire directement dans, dans la base cible ce genre de choses, qu'est-ce que ouais. vous conseillez en fait vraiment bah, Par exemple, pour, les, euh, pour les, les booléens, si vous avez euh, des, des, des, des colonnes type car1 avec des yes ou des no dans, dans Oracle que vous voulez transformer en booléen dans Postgres, ce qui est plus performant, vous allez euh, pouvoir faire au niveau de la, de la configuration du retour à tout péché, lui dire bah, tout ce qui est car1, je le transforme en booléen. Et ça, il va le faire au niveau du, euh, déjà au niveau de l'ordre de, de création de la des tables, au niveau du chargement des données aussi, il va transformer en booléen. Et vous l'aurez aussi au niveau du, du test des données, euh, la vérification sera faite. Il n'y euh, a, a pas grand chose à faire pour ça. Ah, pareil, si vous choisissez d'enlever une colonne... C'est directement de, de la nouvelle base. Non. Non, non, c'est de la configuration. Ça, c'est des choses que vous décidez au moment où vous faites euh, l'estimation de migration. Voilà, vous vous dites, euh, ben, si je veux avoir des meilleures performances, si j'ai beaucoup de champs, euh, yes, no, pour du booléen, il vaut mieux que j'utilise du booléen, donc à ce moment-là, vous, euh, vous vous donnez, euh, pendant la, la migration, vous dites à oh, PG de vous faire cette transformation-là, il enfin, la C'est des choses qui se décident avant, il faut analyser, savoir, euh, ce qui est intéressant de faire pour avoir de meilleures performances, ou, ou parce que vous avez décidé que telle table allait s'appeler autrement, voilà, ou qu'on allait enlever une colonne qui sert à rien, ou des choses comme ça. Et que faire de tout cet argent après Eh ben, <rire> n'hésitez pas à prendre du support euh, rat <rire> Là, c là il, faut, il faut, il faut que cet outil puisse, euh, enfin, c'est mon leitmotiv, hein, il faut que cet outil puisse exister, puisse se développer. Et, que je ne sois pas le seul à contribuer. Alors, question du chat. Où en sommes-nous de la migration du PL SQL en PLPGSQL SQL Est-ce que cela viendra un jour Avez-vous des plans pour le faire Comment pourrait-on aider à ça Alors là, je suis assez surpris parce que ça, c'est une des grosses forces d'Oratou pg c'est qu'il permet de faire cette transformation. Certes, c'est pas parfait, mais il n'y a pas d'outil parfait à ce niveau-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas transformer il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se faire euh, assez trivialement avec euh, l'extension Aura FCE euh, auquel j'essaye de contribuer euh, le plus possible pour justement avoir à éviter de faire des réécritures euh, trop euh, donc euh, de ce côté là euh, non, de ce côté là, euh, sur la réécriture ça, ça marche plutôt bien hein, à, à part les enfin, vous connaissez les, les kilomètres de procédure à, de code de procédure stockée qu'on peut faire sous Oracle. donc Là, ça, ça commence à, à être compliqué, mais euh, PG euh, comme les autres euh, peut-être outils, s'il en existe, ça marche plutôt bien. Hein. Il en existe, hein, le, le, le, je crois que le, le migrateur d'Amazon en, en fait pas mal, mais c'est pareil, il n'est pas parfait, euh, il voilà, y, y a du code à... Réécrire à la main, moi j'essaye dès que je peux, dès que je tombe sur quelque chose qui, qui ne passe pas ou que j'ai des, des rapports de, de bug par rapport à ça, de corriger. Et Jusqu'à présent, ça, ça marche plutôt pas mal. Merci, c'est là. <rire> euh, à, euh, comment je peux expliquer ça À l'extérieur de, des bases, euh, il y a donc des, des, des applications clientes. Qui font des requêtes. Euh, Est-ce que tu t'intéresses aussi à, à identifier ce qui, dans les, la partie SQL de ces clients, peut être à modifier pour se brancher correctement sur euh, la base Postgres Alors, j'ai un truc qui me vient en tête, mais là, c'est super difficile. Passer du procès à l'ECPG, par exemple. Ça, ou des, des requêtes, pouvoir les modifier en live, euh, chose comme ça à pouvoir identifier, pouvoir identifier s'il euh, y a des corrections à faire pour que ah. ça passe en termes de, de requêtes, même si les données sont les mêmes, la façon de les requêter. Ça est aussi, ça fait, ça fait très longtemps que ça existe dans RATO PG, c'est l'option query, le type d'export de, query. Vous, vous mettez toutes vos, toutes vos requêtes dans un fichier et vous lui donnez ce fichier à manger et il va vous ressortir le, le code PG qu'il faut derrière. Ou il y a aussi la possibilité de, de, de tester, d'avoir une estimation aussi du temps de migration sur ces, sur ces requêtes-là aussi, si vous voulez savoir s'il si faut les réoptimiser ou des choses comme ça. Après, euh, c'est au test, à l'exécution, vous verrez, vous verrez si, si vous avez des meilleures perfs ou pas, s'il faut un index supplémentaire, parce que voilà, le, le, les, les, les plans ne marchent pas pareil entre Oracle et Postgres. Donc l'idée c'est d'essayer de, de récolter toutes les requêtes que l'on fait dans les différents outils et, et puis les tester ouais. avec ça Alors ça se fait, on, moi je le faisais avec l'audit trail, vous pouvez loguer, tout. Alors le problème sous Oracle c'est de loguer les requêtes, sous Postgres c'est facile, mais sous Oracle il faut activer l'audit trail, tout les loguer et après vous donner ça à manger, au à tout PG il vous donne... Il à... pas oublié de le désactiver pour pas que ça écroule les perfs sur Exactement. <rire> non, c'est compliqué. Sous Oracle, bon. Postgres aussi, loguer toutes les requêtes, ça peut, ça peut être dangereux, mais bon. ça se fait plus facilement, ça se désactive plus facilement. Il reste le temps pour une dernière question. Oui. Eh ben Bonjour. Euh, Est-ce 2 il arrive à détecter s'il y a des baselines, des SQL profiles, pour prévenir euh, ah. euh, Je vois pas. Ça, c'est plutôt du profiling, ouais. c'est ça Oui, c'est côté Oracle, euh, bah, pour optimiser des requêtes. Euh, c'est avec la double WR D'accord. Euh, non, vous avez euh, vous avez les, les, les temps d'exécution et, euh, et les plans d'exécution sous Postgres, en général. Donc, euh, alors après pour la partie euh, PL, uh, PGSQL, vous pouvez utiliser des, des extensions qui permettent de faire du profiling. Oui. Mais euh, voilà, vous pouvez avoir toutes ces informations. -là. Après les rapports à la à la WR, non, il n'y a pas, il y, y a bon PGBadger qui vous fait des, des des rapports déjà sympathiques sur le les exécutions de requêtes, mais après, si vous voulez vraiment descendre dans, le, dans quelle, quelle est la partie de ma fonction, etc., qui, euh, qui pose problème en termes de performance, il faut, euh, il faut utiliser euh, le PL Profiler, si c'est des, des fonctions euh, pour les requêtes en elles-mêmes. Euh, bon, voilà, c'est pareil, il faut, il faut jouer avec les plans d'exécution pour savoir euh, quelle est la partie qui, qui pose problème. Quoi. Et pour les int, comment tu fais pour... Euh ah ben, on les, on les oublie, les ints, ça, ouais. ça, ça, ça n'existe pas sous Postgres, ouais. ça n'existera pas, ouais. <rire> voilà, c'est euh, bien pour, euh, bon, bien. Euh, ouais, quand on a un, un logiciel figé, euh, voilà. mais euh, c'est pas le cas de Postgres, on... on Certaines fois, il faut réécrire les requêtes, certes, pour, pour avoir de meilleures pertes ou post grâce mais cette réécriture, ce n'est pas non plus catastrophique par rapport à mettre des hints qui ne sont pas maintenables dans le temps. Quand on veut migrer, après, ça se passe plus pareil. Enfin, je ne vous explique pas comment ça se passe sous oracle, hein, c'est pareil. Alors, merci, merci de votre patience. Merci.